Il y avait cette chanson de Nino Ferrer, le Sud, que les gens entendaient en voulant fantasmer le Sud. Ils croyaient que c'était le Sud de la France, même si ça parlait plutôt de la Louisiane. Et moi, chaque fois qu'on parlait de la Lorraine ou de l'Est, on évoque ce que l'Est peut avoir de, de triste. C'était associé au froid, au brouillard. L'Est, c'est pas que les invasions qui arrivent de l'Est. L'Est, c'est aussi le soleil qui se lève. L'aube, le petit matin, et le commencement de quelque chose. Je crois que c'est pour ça que j'ai écrit Ode à l'Est un, Ode à l'Est II, comme, comme des poèmes, des poèmes qui évoquent mes euh, origines quelque part. Au-delà de l'Alza c'est à droite sur la carte, derrière l'Empire des Mandarins.